Alors à votre avis, à quoi servent les projets La plupart du temps, les projets vont être mis en œuvre dans l'entreprise pour générer un changement. Et qui dit changement, dit résistance au changement. C'est ce que nous allons voir dans ce quatrième chapitre. Lorsque l'on parle de changement, on dit qu'il est inévitable. On parle même de changement permanent. Alors pourquoi eh bien, parce que l'entreprise est obligée de s'adapter à l'évolution de son environnement. On parle d'un environnement instable lorsque cet environnement change très rapidement. On parle aussi d'un environnement incertain. L'incertitude, eh c'est de ne pas pouvoir prévoir dans quel sens va évoluer notre environnement. Alors, l'environnement, c'est quoi Eh bien, ça va être la concurrence la clientèle, les évolutions technologiques, les innovations, tout cela va obliger l'entreprise à s'adapter. Et, bien entendu, les personnes de l'entreprise également. Alors, quand on parle de projet, on parle très souvent de générer des changements, par exemple de lancer un nouveau produit, ou alors d'organiser ce changement si on change de système informatique. Le dernier cas, c'est également d'adapter l'entreprise à un changement extérieur. Par exemple, une entreprise traditionnelle peut avoir à lancer son activité sur le net, à créer un site marchand pour pouvoir faire face à la concurrence actuelle. Alors pour l'entreprise, comment va se passer le changement D'abord, nous allons partir d'une situation de départ ça va plus ou moins bien et puis on voit que progressivement la situation se dégrade en termes d'efficacité. À un moment donné, la direction va juger que la situation est suffisamment grave, et va prendre une décision, une décision de changement. Très souvent, juste après cette décision, la situation s'aggrave encore. Alors pourquoi Eh bien, d'une part parce qu'il est nécessaire aux personnes d'apprendre les nouvelles méthodes de travail. C'est un peu comme vous lorsque vous utilisez pour la première fois un logiciel, vous voyez bien qu'il vous faut du temps d'apprentissage, puis ensuite avec l'habitude vous êtes plus efficace et même beaucoup plus efficace qu'avant d'avoir utilisé ce logiciel. Pour l'entreprise c'est pareil. Il y a également dans cette phase 3 très souvent des résistances qui vont freiner l'arrivée à la phase 4, que l'on appelle la phase de rebond, et qui vise à arriver à l'efficacité souhaitée à la situation idéale. Alors le changement, on dit qu'il est permanent, c'est vrai, mais souvent le chef de projet, à un moment donné, devra dire stop. Si vous regardez la courbe, vous pouvez voir que pour arriver à 100% d'efficacité, il va nous falloir énormément de temps. Alors parfois, on se contentera déjà d'une situation à 80% de la situation idéale. Bien entendu, plus votre projet va être critique, plus vous allez chercher à vous approcher des 100%, même si l'on voit bien qu'atteindre les 100% d'efficacité, eh bien c'est quelque chose d'extrêmement difficile, qui prend du temps et donc qui peut être très coûteux. Pour les personnes maintenant, très souvent, dans la situation de départ, les personnes ne voient pas pourquoi il faudrait changer. Elles sont dans une situation de déni. C'est-à-dire qu'elles disent « Non, pourquoi changer ?»« Ça me va très bien, comme c'est. » Ensuite, la décision est prise et là, elles vont entrer dans une phase dite de résistance. Il y a différentes formes de résistance que nous allons passer en revue juste après. Ensuite, au bout d'un temps qui peut être plus ou moins long, les personnes vont se rendre compte que le changement est inévitable et vont commencer à tester, à explorer les solutions. Et enfin, elles vont s'engager lorsqu'elles vont être convaincues que le changement peut véritablement améliorer les choses. Alors, vous comprenez que pour le chef de projet, l'objectif va être de faire passer les personnes de la phase 1. À la phase 4 le plus rapidement possible et tout va être là l'enjeu de la gestion du changement. Alors passons en revue les différents types de résistance. Un premier type que l'on rencontre très souvent, c'est une personne qui ne dit pas franchement qu'elle n'est pas d'accord, mais qui n'agit pas, qui ne vient pas aux réunions, qui semble se désintéresser du projet, c'est la passivité. Le deuxième cas très fréquent, là on sait que la personne n'est pas d'accord parce qu'elle nous donne des objections à chaque fois que l'on lui propose une solution. Elle va nous dire par exemple « c'est impossible, on a déjà essayé ». Une autre forme de résistance, ça va être les jeux politiques. La personne là non plus ne dira pas forcément ouvertement qu'elle n'est pas d'accord. Elle ira chercher des appuis politiques Notamment en allant voir la hiérarchie, en montant les parties prenantes contre le projet. Et puis enfin, il y a le conflit ouvert. Alors là, la personne menace, se met en colère, affiche véritablement son opposition. Dans ces quatre cas, que feriez-vous Je vous propose d'arrêter un instant la vidéo et de noter sur une feuille comment vous pourriez arriver à faire face à cette liste de résistance. Alors maintenant, regardons, au cas par cas, ce qu'il est souhaitable de faire. Dans le cas de la passivité, nous sommes dans une situation de déni. La personne euh, ne souhaite pas changer et parfois ne voit pas l'utilité. Quelquefois, elle se dit aussi « attendons pour voir, ils vont changer d'avis, je n'aurai pas à changer ». Alors, ce qu'il faut éviter, c'est simplement de s'en contenter et de se dire, « Bien, puisqu'elle a l'air d'accord, tôt ou tard, elle le fera. » L'idéal est de la questionner, de la questionner de manière intelligente pour parvenir à ce qu'elle accepte le fait que le changement est nécessaire. Par exemple, en la questionnant sur les problèmes qu'elle rencontre actuellement. Également, en lui demandant de contribuer activement à la solution on, aura, on sera plus d'accord à passer à l'action lorsque l'on aura soi-même décidé des actions à mener. Le dernier conseil, c'est de pousser à l'action, quitte à lui proposer simplement d'expérimenter. Ainsi, elle peut très bien passer de la phase 1 à la phase 3. Parfois, elle va également faire une petite étape à la phase 2 et nous dire « c'est impossible, on a déjà essayé ». Dans ces cas-là, nous allons évitez de penser que c'est de l'opposition systématique. Peut-être que cette personne, qui est un expert, puisque vous l'avez choisi pour participer au projet, eh bien cet expert se dit simplement « j'ai vu un vrai problème, peut-être même un problème qui vous a échappé à vous chef de projet ». Alors les conseils seront similaires au cas précédent avec du questionnement et de l'écoute pour vérifier si les problèmes soulevés sont de vrais problèmes. Si ce n'est pas le cas, nous allons argumenter, mais en utilisant des faits, des preuves, des chiffres, des cas concrets. Et là aussi, on va chercher à obtenir un accord pour une exploration et passer en phase 3. Pour les jeux politiques, on est également dans une phase de résistance. On serait bien tenté, nous également, d'entrer dans les jeux politiques, de compter nos alliés et un petit peu de... Réaliser une guerre interne dans l'entreprise. Alors c'est à éviter. Ce qu'il est préférable, eh c'est de se dire qu'il risque d'y avoir des jeux politiques, en y pensant en fait, dès le début du projet. Et dès le début du projet, communiquer en permanence vers les parties prenantes. Les informer du changement, comme ça quand le changement arrive, elles ne seront pas surprises. Et les jeux politiques fonctionneront bien moins bien. Ensuite, l'idée, c'est aussi d'intégrer les leaders. Pas forcément les leaders hiérarchiques, mais les leaders qui ont une capacité d'influence sur les autres personnes, sur les autres salariés. Si on les implique au projet, bien entendu, c'est un petit peu délicat. On a de fortes personnalités autour de la table lorsque l'on est en réunion. Mais si ces leaders contribuent à la solution, ils deviendront nos porte-parole. C'est eux qui iront proposer aux équipes les changements et qui parviendront à les convaincre. Également, dans le cadre des jeux politiques, eh bien en permanence, confirmer l'appui de la direction. Pouvoir s'appuyer sur la direction, savoir qu'elle ne va pas changer d'avis parce qu'un tel ou un tel sera passé. Et puis, rendre le changement inévitable. Passer à l'action et montrer aux personnes que l'on ne reviendra pas en arrière. C'est la meilleure manière de les faire passer dans la phase 3, puis dans la phase 4. Alors la dernière forme de résistance, et c'est très probablement la plus difficile à gérer, bien ce sont les conflits ouverts. La personne est en colère, elle menace, elle quitte la réunion en claquant la porte. Alors ce qu'il faut éviter, c'est de perdre son calme également. Après, on peut également se dire eh « bien, puisque cette personne n'est pas d'accord, je vais faire sans lui. » On est aussi très tenté d'aller voir son manager pour qu'il l'oblige à faire. Et pourtant, ce n'est pas la bonne solution. D'abord, face à un conflit ouvert, considérer que c'est plutôt un bon signe. Après tout, maintenant que l'on sait que la personne n'est pas d'accord et que l'on connaît ses arguments, eh bien, on va pouvoir discuter avec elle pour la faire avancer. Il est préférable de traiter ce conflit en tête-à-tête, d'éviter les témoins, d'éviter également d'entrer en conflit lors de réunions, attendre que la personne ait retrouvé son calme et soit donc disposée à expliquer pourquoi elle ne souhaite pas le changement. On utilise alors les techniques de communication comme l'écoute active, le fait de poser des questions de reformuler et puis on va faire preuve d'empathie, l'empathie c'est la capacité à se mettre à la place de cette personne et à réfléchir comme si nous étions elle, à essayer de comprendre ce qui la dérange finalement. Comme dans les cas précédents, on va responsabiliser la personne, lui demander de proposer des solutions et la faire passer en phase d'exploration. Alors, pour résumer ce que nous avons vu dans ce chapitre, nous avons d'abord vu quelles étaient les phases de changement pour l'entreprise. Nous avons vu qu'il y en avait quatre, qu'il était très souvent coûteux, que cela prenait du temps d'atteindre la situation idéale. C'était de la responsabilité du chef de projet, à un moment donné, de dire « c'est bon, nous avons atteint 80%, 90%, 95%, nous nous arrêtons là. Voilà les phases de changement également pour les personnes. Vous remarquerez que les deux courbes se rapprochent fortement. Nous avons vu également quelques conseils pour mieux gérer les résistances, que ce soit la passivité, les objections, les jeux politiques et les conflits ouverts. Avant de terminer ce chapitre, je vous propose quelques réflexions. D'abord, pensez à votre dernier changement professionnel important. Avez-vous manifesté des résistances Par quelle phase êtes-vous passé Êtes-vous arrivé directement dans la phase d'engagement Ou alors, y a-t-il eu des situations intermédiaires Et comment cela concrètement s'est-il manifesté Face aux résistances et aux conflits maintenant, Prenez une personne autour de vous qui manifestement est en résistance, qui n'est pas d'accord avec ce qui se fait, qui ne souhaite pas changer. Si vous étiez un leader, pas forcément un leader hiérarchique, mais si vous étiez capable de convaincre cette personne de s'engager, que feriez-vous concrètement Après avoir travaillé ces questions, je vous propose de répondre au quiz qui se trouve sous cette vidéo.